Exactly. So. Fondue, fun wie morgen hast du rieuge ganer Tag fun wie morgen hast du rieuge ganer Tag fun wie morgen hast du Nous avons réussi, mes frères. Salut les rôlistes L'appel de Cthulhu, jeu de rôle tiré de la nouvelle homonyme d'Howard Phillips Lovecraft de 1926 et publié en février 1928, est un jeu de rôle d'ambiance horreur utilisant le système basique ou descend. L'appel de Cthulhu a à l'origine été écrit par Sandy Peterson et publié pour la première fois en 1981. Selon les joueurs, il provoque l'attrait vicieux ou l'animosité incompréhensible. Tout de suite, l'appel de Cthulhu. L'appel de Cthulhu utilise le système basique ou descend. On jette un descend sous une compétence en pourcentage, en dessous c'est réussi. À de plus rares occasions, on jettera un descend sous un attribut multiplié ou encore sur une table d'opposition d'attributs. Hormis les caractéristiques notées de 1 à 20 et les compétences de 1 à 100, la seule particularité du système de Cthulhu est le score de santé mentale. La santé mentale, allant de 1 à 99, représente la force morale, mentale de votre personnage. L'investigateur, c'est comme ça qu'on appelle les personnages dans Cthulhu, va voir sa santé mentale se dégrader au fur et à mesure qu'il apprend les horribles vérités de l'univers. Howard Phillips Lovecraft est né après la révolution industrielle. Il avait peur des évolutions techniques et technologiques qu'il voyait Aller à toute vitesse autour de lui et il a transféré cette peur dans la création de sa mythologie bien que le terme soit discutable de monstruosités, dieux anciens et autres créatures horribles Selon lui, le monde allait trop vite et se dirigeait à sa perte Il a évoqué cette future destruction de l'humanité au travers de créatures mythiques et spatiales censées venir reprendre leur droit sur Terre en détruisant ou esclavageant toute l'humanité. La nouvelle L'Appel de Cthulhu, d'ailleurs offerte en introduction du livre de règles, relate en trois courts chapitres l'enquête d'un jeune homme suite à la découverte des notes de son oncle, décédé mystérieusement. Sur la piste de son oncle, le jeune homme trouve trois témoignages simultanés de faits ayant eu lieu tout autour de la planète. Si vous n'avez pas encore lu L'Appel de Cthulhu, je vous invite très fortement à aller le faire, c'est incroyablement prenant. Le mythe de Cthulhu est constitué de plusieurs nouvelles par Howard Phillips Lovecraft, originellement publiées dans le magazine Weird Tales, littéralement des contes étranges. Rapidement rejoint par d'autres auteurs avec qui il eut de fréquents échanges, le mythe de Cthulhu est constitué aujourd'hui de plusieurs dizaines, si ce n'est centaines de nouvelles, d'un ou deux romans et de douzaines de poèmes, agrémentant cet univers inconnu et monstrueux. La mythologie toulienne, bien que ce terme soit discutable, présente maintenant des dizaines de dieux anciens, dieux extérieurs ou grands anciens. Elle contient également des centaines de créatures bizarres, monstres et aliens en tout genre. L'univers est vaste et est peuplé de centaines de créatures dépassant l'entendement. Le Puissant Cthulhu, par exemple, monstruosité plus vieille que le temps lui-même, serait enfermé depuis des millions d'années au fond de l'océan Atlantique, et attendant que les étoiles s'alignent correctement pour ressusciter de sa prison noire et reprendre possession de la Terre. D'autres dieux et grands anciens portent des noms étranges tels Yoxotot, Ubo-Satla, Azatot ou encore Ithaca. J'ai personnellement découvert Cthulhu en convention de rôle il y a plus de dix ans, dans une aventure étrange ayant lieu au Kosovo. Nos investigateurs étaient tous des militaires et se sont retrouvés confrontés à des choses incompréhensibles, les ayant rendus fous dans le désert. Au début de la partie, j'étais assis derrière la table, entouré de joueurs que je ne connais pas, ça arrive souvent en convention, à me demander ce que je faisais là. A la fin de la partie, j'étais assis par terre, les murs tagués de signes ésotériques en train de chantonner en boucle une litanie que je ne comprenais pas. Ce jeu m'a littéralement possédé. Dès la sortie de cette convention, je me suis rué dans mon magasin de jeux de rôle le plus proche et je me suis procuré la version 6 en anglais. Et depuis, je joue sans me fatiguer à faire attention aux versions. La simulation des sentiments et des aventures est au cœur du jeu de rôle. Cthulhu, s'il est bien mené, peut faire ressentir l'intrigue, le mystère ou le frisson. L'angoisse dans laquelle sont plongés la plupart du temps les investigateurs est parfois contagieux auprès des joueurs qui les incarnent. La plupart du temps, les investigateurs sont impuissants face aux plus connus des créatures et divinités maléfiques du mythe de l'appel de Cthulhu. J'ai personnellement connu durant mon adolescence quelques joueurs qui, après une longue nuit de Cthulhu bien angoissante, préféraient attendre le matin levé avant de repartir à pied chez eux. Les scénarios de l'Appel d'Octulu tournent souvent autour de mystérieuses disparitions, de créatures étranges aperçues ou à affronter, d'un artefact légendaire à aller chercher ou alors de crime sordides à résoudre. Il existe plusieurs façons d'aborder l'Appel d'Octulu permettant une approche différente du système de règles et de l'univers de Lovecraft. D'un côté on va avoir le Pulp Action où on dégomme des douzaines d'aliens à la Gatling, et à l'opposé, on va avoir le pur roleplay, scénario complètement ambiance, où aucun jet de dé ne viendra perturber l'angoisse dans laquelle les héros sont plongés. Et toute nuance entre les deux permettant de faire votre propre partie de l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu peut se jouer à différentes époques. Les années 1890, les années 1920 et la période contemporaine sont les trois époques présentes dans le livre de base. Mais entre les éditions supplémentaires et les ajouts de fans sur internet, on peut jouer à Cthulhu à globalement toute époque de l'humanité. De la préhistoire à la fin des temps. Les années 1920 ont tendance à être privilégiées, c'est logique, elles correspondent aux années où Lovecraft a vécu et écrit. L'appel de Cthulhu joue avec l'élément le plus crucial de la peur humaine, à mon sens, l'inconnu. Les investigateurs affrontent des créatures qu'ils ne comprennent pas, arrêtent des apocalypses qui les dépassent, et c'est ce qui rend ces monstruosités interspatiales si horribles. Afin d'aider mes joueurs à se plonger dans la perte de repères que subissent leurs investigateurs, je ne les encourage pas à lire le livre de règles de l'Appel de Proulx, qui est à mon sens un petit peu trop complet. En plus de la musique de fond et de la luminosité d'ambiance réduite, les descriptions doivent rester floues, vagues, et se focaliser sur les détails les plus étranges de la créature, de la divinité, de l'effet magique ou du lieu onirique que rencontrent les investigateurs. Et ce afin de maintenir vos joueurs dans un état relativement constant d'incertitude. Voilà, cette chronique du dragon numéro 4 sur l'appel de Cthulhu est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à YouTube ou me suivre sur Twitter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, partagez la vidéo, c'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir regardé. Ciao les rollistes et un grand ancien toi. Euh, maître Mais euh, ça a marché, là Taisez-vous, infidèle. Seigneur, au noir seigneur, merci Ô sombre divinité, merci de nous honorer de ta présence Que devons-nous faire pour satisfaire ta vengeance Non